Mbote Bandeco Balandia émission désavertie ko la pambola bino ny hosoaly réellement branché connecté nakatia chaîne nabiso les avertis na youtube nakatia site nabiso les avertis.net ko la pambola bino ny hosoaly que continuer n'est-ce pas ko soutenir biso donc de près ou de loin boaliko soutenir biso na ba prière na ba conseil et surtout na participation na bino et na ba hosoaly ko ko partager ba ma mère oyo nous vous êtes en train, vous êtes dans, donc en train de, donc de faire le même travail que nous, c'est-à-dire de propager la bonne nouvelle du royaume. Nous avons un thème un peu aussi un thème aux martelé sur quelque chose encore une fois. Nous voulons réellement parler sur donc les faux prophètes. quand on vient souvent avec des thèmes comme ça. D'autres diront que tout ça l'aiment déjà. Moi, je pense que euh, la répétition est la mère de la science, Nengue Mboukili, Baloubaka. Bissona Katia nous disons que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une manière tantôt, euh, donc d'une autre. Il dit qu'il n'y a pas que l'on m'aiment sotolobili, quand il y a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tant qu'en Zambé, il va permettre, il va permettre, n'est-ce pas nous reviendrons n'est-ce pas pour parler de ces, de ces choses au Père être tout déjà alors titre le comité lobi dus donc 10 sur 10 prophètes en Afrique sont des faux Bandeli, 10 sur 10 prophètes en Afrique sont de faux tant le prophète awa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 ou Bali, on gens qui ont ensemble. Si vous avez influencé, n'est-ce pas, les gens qui ont fait déjà vu. Ce qui est qui est ensemble, c'est ensemble, c'est ensemble, de ensemble, c'est ensemble, c'est ensemble, c'est ensemble, c'est ensemble, faire des c'est ensemble, c'est ensemble, c'est la vie, ensemble, c'est ensemble, c'est profiter c'est ensemble, c'est ensemble, c'est ensemble, c'est ensemble, c'est ensemble, libulu puisque ja, place à La bible ça faux prophète même Yeshua, ça ko il y aura des faux prophètes et des faux Christ. pourquoi sur ba faux prophète et omniscient bon mon ango même euh, n'a pas beaucoup niens soit to vivaca au mona quelque part na quoi batubatelle mais batelle la bat ma beaucoup na couper à l'avenir et nous avons donc peine à quand tu as rassemblé dite église batu mingi baya ba car vraiment euh, avec avec envie on a coué vie na bango prochain nous bie coué par venir na bango. mais pourtant tu es bien qui a venir nous tu es bangouzaka nzambi mais batou malheureusement balik se fuyer n'est-ce pas n'a batou. c'est à dire les gens suivent des hommes et si ces hommes là sont euh, des aveugles, donc il y a choisi un aveugle qui conduit un autre aveugle. Bon, je ne sais pas Il y a ma Alors Galates chapitre 8, euh, je vais dire Galates chapitre 1 verset 8 et le biboie. Tangyango rapidement. On va verset 7. Galates chapitre 1 verset 7 le biboie. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. 8. Oui. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que c'est lui que nous vous... Nous, donc, que c'est lui que nous vous avons prêché, qu'il soit en athème. La bande des passages de la presse à claire. na 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que c'est lui que nous vous annonçons ...ou bien que nous vous prêchons... qu'il soit en athème. N'a bon deli a... ...batela yo n'anga... ...yo ouzup a ...yakou l'anda émission ou yo le lo... ...video ou le lo... ...nzambe a tali sa yo réelman verite na yo... ...nzambe a long lo nan kat yaba... ...santima, nan kat yaba... ...yaba fanatisme... ...nzambe a peso réelman esprin... ...enfen ke yo kompan ma kambo eza a tan le lo... ...ye ba nko lo a pesa yo n'espa... ...kimya Oyo, et moukile rope sa yote, nan li ko bebi sa, misala so ma beya satana, parapour à mousala ou toaliko sala, nan li ko bebi sa, nyo so a monguna satana, parapour ya, parapour ya Evangile, moutou nyo so asa kolandabi so le long kolabat, la kondima surtout. afin ki mar marba to koloba, et pe en plus anpris nabou mouenaye na kombo Yeshua. Amen. Tomo nyo a deja, l'apôtre Paul, je vais les amis evangile Et puis, ceux qui ce qui ont été évoqués, ange été ils viennent avec des messages qui paraissent être un évangile qui vient de Dieu. Pour moi, il va te, te, te prêcher des choses mélangées. Il peut te prêcher sur la vie éternelle. Là, il va te prêcher sur la sexualité dans le couple. Après, demain, il va te sur comment faire pour plaire à son mari ou à son homme. Ou à, ou, à sa, ou à sa femme. Et puis le lendemain, à côté Abino, sur comment faire pour, ne pas, pour, pour, pour paraître propre devant son mari. Et puis l'autre fois, à côté Abino, abandonner le péché. Et puis l'autre à côté Abino, sur la dîme. C'est-à-dire, à côté Abino, un message moko na bengaka pelle Et ce qui est aux conduits par le Saint-Esprit, et que, quoi y a un message moko boye, on paraître paraître bien au coup au pe Luca au coup mon comment dire la tentation au mon la parenthèse conseil langue est par rapport a maté un mate à mon côté mi mais l'année matérielle, surtout, na, e bandel na e, wana, la e bande ba ba de la bande à la bande de a que de la bande de la bande de la bande peut-être bande de la de titre titre de partir titre titre pendant que a préparé le message il y a quelques points on a partagé bien sûr et je n'ai pas dit que ces points et ça points nuances non il y a bien quelques points na boi koloba voici les cinq points pour connaître un faux prophète ou voici donc les dix points non il y a il y en a tellement ébélés na yon habito donc quelques points qui tiens à cœur na y a déjà tant on pour la Koloba, loba a dans Galat chapitre 1, verset 8, surtout. « il y a des gens qui viendront, n'est-ce pas, il y a d'autres gens qui nous suivent souvent donc sur Internet, mais ça a fermé tellement que Moutouana komiko n'est que nous respections la doctrine ya Yeshua. Te. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit menteurs. na e bon solo. Me kouma, zali, menteur telma, bonjour na méditation pourquoi puisque lorsque les faux prophète ont la vie à Batu, ils ne pas pour nako ko chezlo comme celui a bango, de, -un, de façon bouillée, c est. C est que la C'est ce que nous nous allons voir a un message a reçu y compris c'est-à-dire des créatures, y compris même des faux prophètes, y compris des faux pasteurs y compris des faux donc des fausses euh, donc frères y compris des fausses ou des mauvaises sœurs pourquoi on a dit que la parole de Dieu vient vient dans la vie d'une personne pour changer la personne tu as pour le quelque chose de, de donc de mauvaise et pas nami so alors ceux qui ont se de vrai ce qui est bien qu il y a une nouvelle alliance donc yangoana dire ceux qui sincèrement alors que cette personne puisse, n'est-ce pas, reprendre le chemin avec le Seigneur pour continuer la route. Mais il n'y a pas que chaque lissoume a à peine la peine conséquences. Alors, il y a aussi l'endangai. Ce qui a aussi l'endangai, un faux prophète. Mais ça, vous pour C'est comme pour toi une dernière chance. De façon que nzambe avons donc ayo que a aussi le ce qui s'agit réellement, pardon sincèrement. Pourquoi il faut que tu aies un prophète, faux pasteur, un faux docteur, puisque la vérité na la on ne peut pas Ce qui est la c'est quelque part un dupe. c'est-à-dire Mais vérité à yeshua comme la Bible, la Bible nous dit dans l'œuvre des gens, qui vous connaîtront la vérité et la vérité vous affranchira, tu la vérité le le c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Alors maintenant, il y a quelques points comme dans le baki. qui ont caractérisé les faux frères, les faux prophètes, les pasteurs. ils savent comment communiquer. Si la même façon de faire la publicité, bango, nak nakata salé koko kozala salter mais libosse place ya azakote ya en belirona ndenge moko kuy mutakote la cancipe c'est ça na na pays moko développé donc c'est ça peka la kinchiya ça sous na qui place ni mingi bakombe pekotia bon acteur la simona donc Jésus Christ est Seigneur pour d'accord tirer ma tension à batacha on a des gens mounéne mais entre temps celui qui règne dans cette dans dans ces assemblées je vous montre quelques photos par exemple neto ce, ce garçon est connu, même par le il paraîtrait qu'il est homosexuel, mais il s'est dit euh, prophète. Il y a place qui est assemblée, il y a une église qui est habité, il Également, l'autre ici, il a prophète, il y a place qui est assemblée, il y a C'est pour dire que je vous montre quelques, quelques exemples, quelques spécimens, et ça, c'est un prototype, c'est un bateau. Il y a des tu verras même leur façon de parler. Et ça, donc, une façon tellement calculée que, on dira ça qu'on a livre. Puisqu'ils passent des nuits entières, comment faire pour que la vérité, de façon à atteindre, de façon, nest pas, à convaincre, Comment se tenir liboso abatou? Comment tenir le micro li, li, liboso abatou? C'est ça, car ka, caractéristique yabababafo. Ça dit, bah yaka vraiment avec une manière mécanique, mécanique à faire passer parole en zambé. Et vous verrez aussi qu'avant que tout aïa, bah kouloukabasa dit, moi louange, mokobo, moi adoration, moi kouboué, vous binobo, quand c'est pas ça, on oppose en zambé, mais nous avons dit, bon, on a eu un singi, on a eu un sala, a eu un sala, on a trance, c'est ça ma faux prophète. Et au moment à caractéristique, que la c'est à dire, y a assemblée n'est-ce pas aligné ko konza. Par rapport, que assemblée Et moi, de C'est à dire, pas comme couple pastoral, mbalamoko. Pendant ce temps, mon, euh, mon de faux frères de faux pasteurs de faux prophètes bah, plein ils aiment là où il y a la foule ce qui foule les allées on bien place passer la il y a ça besoin foule on a plus que foule. foule a ça veut dire foule ça ouais. veut dire Sangonez qu'on ne peut la ça veut dire ministère a pris place, ko pris ampleur. Et ceux qui ont quitté l'assemblée ont quitté l'assemblée, ils a quitté ont quitté l'assemblée, ils ont et pour les gens que les gens à la ceux qui ont c'est-à-dire et pourtant, la carte de Matthieu, je suis assez content de les soleil à bergers, qui n'ont pas, qui n'ont sans brebis et une brebis. Ceux qui à à Bungu, toi qui, ben bon bergers, au Sénégal, on luka Azwa. Attica par neuf brebis, a qui brebi, luka ba a qui luka brebis, mauvaise n'est-ce pas pour donc, cause on sait donc, la carte il y Et c'est ça que tout le monde on a carte Matthieu chapitre n'est-ce pas 18 verset 12, donc je suis assez de le parler en et car car car testé, je souviens, il y a faux car car car car car car faux car car un frère qui a le cœur de Dieu, un frère qui est réellement né de nouveau, son cœur il écoute à son, il n'y a aucun malheur, il reproché, il a commis pèse à peine donc à titre Mais celui qui est orgueilleux, celui qui n'est qui n'est pas réellement un enfant de Dieu, a dit ma corrélation tamu colomokote. Bon, un orgueilleux, c'est pas seulement celui qui a lui qui commet ça. Orgueilleux, ça lui fait celui-là qui ne qui n'accepte pas de défauts ce qui est faute, c'est un orgueil facilement. presque pas, puisque c'est d'autres qui sont mauvais. a c'est ça. Donc, il y a un faux frère, un faux prophète, un faux frère. Tant que sali ma je que ma bé est sali. Et le casque, c'est-à-dire que tu as salé ma bé. Le casque a changé de rôle, il y a un rôle qui est agir ma comme un rôle il victime. Et le a diabolisé ma Il y a faux prophète, faux pasteur, faux apôtres, dans kata de l'assemblée, a un peu de ce à va pour s'éloigner la bateau même assembler. Et puis il va il une synergie va Ce qui bateau, qui le il Soit moi je suis un peu plus de je suis un peu plus Pourquoi Puisque que je ne pas tellement et que Et puis, car Puisque Ali faut na car Et puis car car ils aiment Ils et pour ma les je suis comprennent comprendre que place de la Bazali ne soit Il y a des millions de millions ça millions de millions de millions de millions de millions de millions de millions de Afrique, de millions a millions de membres de millions 3 millions membres millions il y a l'équipe c'est ça le faux les le faux prophètes et puis ils n'aiment pas de, donc, dire, donner ce, ce qu'ils ont amassé c'est ça qui va faire faux frères faux prophètes faux pasteurs parce que les commerçant, les livres, par livre, par thékara même macaïnstabamo ça dit ceux qui ont ça à conférence il faut foutre il faut ont la paix. il ne prêche que sur l'argent, sur comment devenir riche, comment avoir plus d'argent, sur la dîme pour la yé faut copier ça au de prophète, au front d'entrée donc de sortie c'est ça un faux So moni Attention, C'est tellement place. place il est ça pour vous nest par exemple y a y so so easier... so uh, a ça il y a pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas bahana lui qui mingi toujours de l'argent. Il y ma a des moutons. caractéristiques n'est-ce pas pauvres. Il y a des gens qui ont des gens qui ont gens qui ont des gens qui ont des gens qui qui ont des qui a c'est qui qui a toujours de l'argent qui mais tellement vous avez a battery because you vous go to the body, and vous can't get a lot ça people who vous going to be une to get a little bit of a little pas of que vous bit of a a pas bit of a little Ça, a un bit of a little bit a vous bit of a vous bit of a little bit of a little a a donc, euh, donc 10 18 vous avez reçu gratuitement donné gratuitement et ça m'a remis Alors pas faux prophète, ça que non? Évangile les gratuit, évangélisation mais évangélisation payante. Lokuta tant que Pierre a côté à Paul côté ils n'ont pas ils n'ont pas voulu qu'on pour et même voir même lorsque l'Église avait commencé tant que bien à quatre Pierre Kouta qui bat mais aujourd'hui, vous verrez que des faux prophètes, ont un accent qui a dit qu'il y a un accent, confiance C'est ça être le faux pasteur ou le faux prophète ça façon Et puis, un point qui que entouré, n'est-ce pas, de faible on e, in, a intellectuellement mentalement physiquement même On -so bateau ba e, de façon que yé a donc a on a besoin on le niveau même biakwadoré on a, a, a besoin bateau ba e, avec bas courbette ce qui amuse la personnalité, aujourd'hui, mon place les places de pèmbe nayo, à repousser monsika. c'est pourquoi vous verrez ça exemple l'antre, vous pouvez ça peut bien travailler que même même leurs femmes sont monique et moins tenir son autorité mingi. à cause ça toi comme ça moins tenir la pasteur pour moins chanter dans la scène c'est ce qu'ils font. pour eux ben mal le faux prophète, mais le faux pasteur, t'es là que tout tout tourne et ça tout tourne bah l'imbengeni et voir même sa femme une femme qui n'est pas à sa qui n'est femme il a malin pour nous repérer ses conseils à cause de la que moi suis comme un pasteur pour moi un vendre ça dit soko na kati, ce que as dit il y a baka caractéristiques alors au monde pasteur soi disant moi ce si n'est pas un pasteur bon que soit gentillesse quelle que soit bonne volonté -na -yé, jamais a a ba jamais je ne sais pas si pour avez des choses qui me semblent Si a avez des choses qui si vous avez des choses qui vous semblent bien, qui si ce pas, des choses qui vous que qui si vous pas des choses qui moi si vous avez des choses qui vous semblent bien, si que si vous avez des choses qui vous semblent bien, si vous avez des choses et les femmes, comme les femmes aiment ça, elles ferment aussi leur bouche. Un faux prophète a sa mout ou a l'ingra soit ou a sa nae, soit ou a sa naete. A l'ingra bata katika tite ke hono a e bas position a ou ta lika a bas position a ou sou ki a sa capable nespa Yako diriger yotou, yako mater yotou, yako manipuler. yotou, yako manipule yotou, yako manipule yotou et a sa place moko na yo pe. Oza pe me y nae. Et puis, il y a une distance entre les bateaux pour servir les bateaux de façon à influencer les d'une manière négative. C'est ça, donc, parmi Bafo, donc, prophète. 1 Timothée, chapitre 3, verset 7, tout en haut, rapidement. Il faut aussi qu'il reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre dans l'opprobre et dans le piège du diable il faut que faux prophète azala donc il faut que moi ou bien prophète ou bien prédicateur ou bien frère assoi n'est pas à bien même le gens qui ne t'aiment pas comment a na difficulté n'espère que mon na mabenda bien sûr mon ça mais difficulté quoi accuser mais, il y a un prophète qui a été fait, qui a qui a été fait, a qui a été a qui frère, Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que c'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu as Jean chapitre 14, verset 6. Tant que Thomas a dit montre-nous le chemin, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yeshua a que non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça dit je suis le chemin, la vérité et la vie. dit papa, puisque papa. Alors, Botika, on a dans quelques prototypes, dans le pays, par exemple, il y a vraiment un faux pasteur ou un faux prophète, surtout un bah, faux prophète. Puisque ministère, le ministère entre guillemets, il y a le ministère et le prophète. Une personne peut même faire des, de, de, de, de, de, de, des enquêtes sur ta vie pour avoir un de façon à attirer attention à toi. Et d'autres, même, magie, il y a le bélé, il y a même le il y a la catévina. Et il viendra, nest pas, donc, tu puis ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ils ont ils ont prophètes ils ont il y ils ont ils ont ceux qui est été en train de qui après ça, prophétie que non, ma Mais quelle est la parole que le Seigneur t'a dite réellement Après ce qui exemple, a dans l'émission que ce qui c'est que ce qui est un que qui y un exemple, c'est que que un que qui que pour vrai prophète. déjà le prophète, avec un message, ceux qui ont un message, ils ont toujours remède à Mais bon, il y a eu il y a attention à Et comme les gens, se laissent aussi, donc manipuler, les gens font des choses comme ça, je ne prophétie pour je je comprends que je ne qui pas de que je ne pas comprendre que je ne peux que je que c'est lui qui est le chaman, la vérité, la vie. que je pour le moment. de par à vous je veux plus nest pas? Soit un email ou une question la question de la question la la de qu'on a pas mal de trouver une balasti, un numéro 6K, il y a une émission désavertie shalom.